Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 337 de Stage 1. Et nous allons jouer aujourd'hui. Oula, j'ai tapé mon micro à Knight Squad. J'ai baissé un poil le son dans mon casque. Knight Squad. Press bouton A to start. Alors, du coup, je sais pas ce que c'est ce jeu. Oh putain, euh, est-ce que j'ai des options Est-ce que c'est en français ou pas du tout Vessing ouais ouais ouais ouais, ok. Ça n'a pas l'air en français du tout, j'ai pas eu le choix nulle part, donc euh, bah, j'imagine que on va d'abord jouer en local game, parce que je vais pas jouer en ligne alors que je connais pas le jeu, hein. Additional content. Ok je peux je peux acheter des choses, mais pour l'instant on s'en fout. En tout cas pour l'instant c'est joli. Pour l'instant c'est joli, ça va parler de combat j'imagine. Local game. Oula, qu'est-ce que c'est ça Ah, j'aime bien le rouge. Alors, je vais prendre sûrement le bonhomme rouge. Mais il a, En plus, il a, il a un gros bid comme moi. <rire> ok, j'ai confirmé. On va jouer en mode easy. Qu'est-ce que c'est que ce style de jeu Capture the flag, capture the grave. Capture Gra Ah Grey c'est le Graal là, putain c'est vrai. 3 minutes. Ok c'est une sorte de jeu d'arène. Alors je suis rouge. Là je me suis fait démonter Non. Qu'est-ce que c'est que ce jeu Oh, cool. Double cœur Ah, c'est moi qui l'ai. Ah, c'est moi qui avais le Graal, là. ok C'est trop bien C'est trop classe je vois pas comment, par contre, il faut que je ramène, j'imagine, donc le Graal, là. Oh oui J'ai capturé le Graal. l'autre tu me tires des, il me tire des flèches, tranquille. Donc j'ai marqué une fois, je crois. Alors, est-ce est qu'on marque des points Ouh, je viens de me faire démonter. J'ai fait un double kill et je suis mort. Ok, j'avais ramassé un boomerang mais ça m'a servi à rien. Oh, c'est très rapide, c'est très rapide. On comprend rien -ce, qu ce qui se passe. Ok, me suis fait démonter. Le mec, il s'est multiplié, quoi. Qu'est-ce qu'on est lent avec un Graal dans les bras. Oh non Devant moi, devant moi Devant mon entrée Oui, je l'ai, je l'ai, je l'ai Oui En tant que... Vous imaginez on joue en ligne avec un truc comme ça C'est trop bien Donc je dirais... Je sais pas... Qu'est-ce qui s'est passé là Il a été capturé par quelqu'un d'autre. Ouh on a été frisé. C'est lui qui nous a freeze. Ah, c'est quoi, quoi ce bonus de ouf Shockwave. Shockwave wins. Et 300... Oh putain J'ai pas gagné. Mais je suis deuxième. Et ça c'est bien ça. Putain je kiffe ce jeu. Ah attends on va jouer en ligne, on va jouer en ligne ça va être mieux. On va voir si on peut. On va voir si la connexion me le permet sachant que j'ai un... Ah mais non je suis en train. Je vais avoir un ping de merde. Ah non, je vais pas jouer en ligne, désolé. Je vais pas. Ouais, je vais essayer, mais ça va, ça va pinguer de merde. Et moi, join. Ok, il n'y a aucun lobby. Personne joue à ce jeu. Tant <rire> pis. Hein. Bon bah local, euh, ouais. Local game. On va choisir un autre perso, cette fois-ci on va choisir le bleu, parce que le bleu c'est la classe aussi. Je serai bleu. Et là le but c'est quand même de pouvoir jouer à plusieurs. On J'ai un hein. capture the flag, soccer, et bon on va essayer les autres modes. On reste en easy. Alors capture the flag, c'est parti. Équipe en équipe, je suis rouge, ils sont bleus. Ah oui, toujours squad, bah oui je suis rouge. Hein. Ah non merde j'ai dit j'étais bleu Three, two, one, go. Ok donc là c'est moi qui suis en bleu là-bas on m'avait stolen, on m'avait stolen, on m'avait stolen. Oh je vais prendre l'arc, l'arc c'est bien. L'arc c'est cool. Triple kill. Oh putain merde. Speedwatch. Ouh, je vais me faire tuer, ok. Medium sword. Flag stolen, flag... Oh putain un cheval, j'ai un cheval. OK, je suis mort. Triple kill. Double kill. Putain, fiche de con, Fille de con. OK, je suis encore mort. Et là, toi toi ta gueule, toi ta gueule, toi ta gueule, oui c'est bon, oh putain. J'ai un shield, j'ai un shield, un cheval, un cheval, un cheval, un cheval, ok je suis mort, le mec était trop fort quoi, heureusement qu'on est en easy putain. J'ai une vitesse de, de... Ouais, une fois, fois qu'ils m'ont stolen, moi. Ok. Il y en a un qui lance des sorts sur mes... Putain de... Laser Gun. Ok. C'était génial, ça aussi. Je teste un peu des trucs, mais... C'est C'est spécial. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse là Qu'est-ce qu'il veut encore la Uri On a tout le monde. Mais comment tu veux qu'on chope le moindre drapeau Ok, le boomerang ça ne sert vraiment à rien. Le boomerang ça ne sert à rien du tout toi ta mère, toi ta putain de mère. Où il sait qu'il est le flag Où c'est qu'il est le flag il est... Ah mais il est retourné là-bas, ok. Double kill, sauf que je suis mort. Ah non mais je suis pas mort. Ah merde, je crois que j'étais mort. Non. Des fois, vous croyez que vous êtes mort, qu'en fait, vous n'êtes pas mort. Égalité On est vraiment des beats les uns comme les autres. Sans déconner. Press any button to continue. Eh bien, on va essayer autre chose. On va essayer un soccer. C'est trop bien, il y a plein de modes différents. Ok, je joue dans les rouges. Allez, c'est parti. On va essayer de faire tout, tous les modes, s'il n'y en a pas trop. 3, 2, One, go ok, ok, ok, ok, on tous les deux, génial. Ah oui, va, on peut toujours taper avec l'épée, c'est bien. Genre, c'est un soccer, quoi. Moi, je vais laisser mon équipe jouer. Putain On déconne. Hop, chaussure. Arc. Ok, c'est de la merde ça. Oui, oui, oui. Ah oui. Ok, je suis encore mort. Ok, ok, non, Ils ont pas intérêt à marquer. Ne marquez pas. Non, ne marquez pas, j'ai dit. Ok j'ai dit ne marquez pas Alors du coup comme les coins de, les coins de spawn ils sont au même niveau Putain ce qui nous a lancé bon, On se fait des montes. Oh putain non mais comment ça se fait que ça J'essaye de... C'est pas facile. Putain, il m'a tiré dessus. Il me tire dessus. Le mec, genre, c'est un mec, trois euh, fois qu'il me tue de suite. Fait 3 il fait trois fois qu'il me tue. J'ai pas le temps de sortir. Il me tue, il me tue, il me tue. Il me tue, trois fois. Bon, ils ont marqué 3, 2, 1, un but, ces fils de Ils avaient un archer là, genre, heureusement qu'on est en easy, quoi. Putain, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait n'importe quoi. Le mec genre, oh il a, genre, il a... Ouais. bon, on a égalisé mais j'ai pas tout compris, j'ai pas... Pas... Pas... pas, été bien décideur sur le tas. Je suis fait démonter. Go. Ouh, on a marqué. Ouh, on est à deux points, on mène, on mène, on mène, on mène, Vite. C'est des parties très rapides. Ah, oh, qu'est-ce qu'il lui avec son, son truc là Ah ouais, tranquille quoi. Oh, ils nous ont frisé. Non, de fils de pute. Fils de pute. Go. Oh, ils ont marqué. J'ai pas fait gaffe. Ça va vite de marquer un but en fait. Allez, ta mère, ta mère, ta mère. Putain. Putain. On fait une égalité! On a fait une égalité! On a fait une égalité et je pense qu'on va s'arrêter là. à moins que je devais voir si on a un autre mode. Oui, on en avait un autre, il me semble. On avait le mode gladiateur. Last Man Standing. Oh mon dieu, tous les modes qu'il y a. Crystal Rush. Ah. Bon, allez, on va juste en faire un dernier. On va faire le mode gladiateur. On va voir. Putain, je kiffe ce jeu, c'est un truc de parachute. Ah, je suis c'est vrai. Ok, je suis déjà mort. C'est toujours chacun pour sa gueule en fait. Last man standing. Du coup c'est quoi le but C'est de savoir qui c'est qui tu euh, le plus de gens Ok, mais tu es Tranquille. peut tuer dans l'arène J'imagine que le but c'est de tuer des gens dans l'arène. Oh ce vieux boomerang Oh merde il vient hurler au milieu. Je me suis fait démonter. Je suis loin d'être premier dis donc. Double kill. massacre sur cette ville là Un truc de vous Je peux pas faire un... un plaît <rire> Non. Triple kill. J'ai fait du kill, j'ai fait du kill, par contre je suis loin d'être premier je crois. Je suis loin d'être premier. Triple kill, ça c'est l'autre qui l'a fait, c'est pas moi. Il y a que ceux que je fais dans l'arène qui sont marqués, il me semble. Qui compte Ok, j'ai fait des kills, mais je sais pas ce qui s'est passé. Je suis fait tirer dessus. Les joueurs ça se voit que c'est des putains de bottes. J'en ai tué mais je suis loin, je suis loin quand même. Je suis loin d'être premier, il y a toujours l'autre qui est le premier devant moi. Ouais, ah, il est toujours premier. Le vert le vient du pété. Quoi ça Il a une il a une mitraillette de d'arbalète. Oui, Et je suis toujours deuxième, je ne suis pas premier. Ah c'est bien fait quoi. Ce jeu est trop bien fait. Ouais. Voilà, back. Back. Écran d'accueil. Knight Squad. Donc voilà pour cet épisode qui est trop bien. Donc euh, j'ai envie de vous dire, euh, ben, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à ce que, faire ce que vous voulez. Euh, voilà. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère qu'on trouvera encore d'autres jeux comme ça. C'est pour ce genre de jeu que je fais ces vidéos. C'est vraiment pour, euh, pour trouver des trucs comme ça, quoi, des trucs de par jour. Voilà, j'adore. Je vous dis à bientôt, on se dit salut